Adjele fait du saxophone depuis l'âge de 10 ans. Adjele pratique du saxophone depuis l'âge de 10 ans. Salut, c'est Adjoa. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2021. Tous mes vœux de bonheur, de réussite dans toutes vos entreprises et surtout de santé.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 il faut faire plus de progrès dans ce domaine. Il faut accomplir plus de progrès dans ce domaine. Effectuer quelque chose qui signifie réaliser une action ou mener une action à sa réalisation. Ce centre fait des centaines de dépistages au quotidien. Ce centre effectue des centaines de dépistages au quotidien. Exécuter quelque chose qui a pour synonyme réaliser une action ou un projet. Vous avez fait un travail impeccable. Vous avez exécuté un travail impeccable. Procéder à quelque chose qui a le sens de faire quelque chose, souvent par une série d'opérations. La police faisait des contrôles pour limiter les excès de vitesse. La police procédait à des contrôles pour limiter les excès de vitesse. Réaliser quelque chose que j'ai déjà employé pour expliquer les verbes que j'ai cités avant. Alors « réaliser » signifie « exécuter ». L'entreprise avait fait une enquête auprès de ses employés. L'entreprise avait réalisé une enquête auprès de ses employés. Encore un exemple. « Aku fait de jolies tresses à sa cousine. »« Aku réalise de jolies tresses à sa cousine. » Quand on parle d'un comportement, on peut utiliser le verbe « agir » ou « se conduire ». Le responsable ne pourra pas faire comme bon lui semble dans cette affaire. Le responsable ne pourra pas agir ou se conduire comme bon lui semble dans cette affaire. Pour exprimer les conséquences de quelque chose, vous pouvez employer les verbes « causer » et « occasionner ». Ce virus fait des ravages au sein de la population. Ce virus cause ou occasionne des ravages au sein de la population. Dans le domaine des loisirs, par exemple du sport, ou quand on parle de l'exercice d'un instrument de musique, on peut employer le verbe « pratiquer ». Richard fait du tennis trois fois par semaine. Richard pratique du tennis trois fois par semaine. Adjele fait du saxophone depuis l'âge de dix ans. Adjele pratique du saxophone depuis l'âge de dix ans. S'adonner à une activité qui signifie se livrer à une activité. Pendant la pandémie, plusieurs salariés font du télétravail. Pendant la pandémie, plusieurs salariés s'adonnent au télétravail. Pour parler d'une habitude, vous pouvez remplacer l'expression « se faire à quelque chose » par « s'habituer à quelque chose ». Aïcha n'arrive pas à se faire à sa nouvelle vie. Aïcha n'arrive pas à s'habituer à sa nouvelle vie. Dans le cadre de la cuisine, vous pouvez employer les verbes « à prêter » préparer ou tout simplement cuisiner quelque chose. Exemple Ce soir, je ferai une salade de tomates. Ce soir, j'apprêterai une salade de tomates. Comment fais-tu ton bouillon? Comment prépares-tu ton bouillon? À fois, à fait un succulent riz aux légumes. À fois, à cuisiner un succulent riz aux légumes. Le verbe « commettre » Pour parler d'une action regrettable. Essayez de ne plus faire les mêmes erreurs la prochaine fois. Essayez de ne plus commettre les mêmes erreurs la prochaine fois. Quand vous faites un travail manuel, vous pouvez utiliser le verbe « confectionner » ou bien le verbe « coudre » quand il s'agit d'objets en tissu. Exemple On a fait nos propres masques à la maison. On a cousu nos propres masques à la maison. Il fait de beaux paniers, il confectionne de beaux paniers. Faire naître peut être remplacé par l'expression mettre sur pied. Il a fallu deux mois à Abdou pour faire naître ce projet. Il a fallu deux mois à Abdou pour mettre sur pied ce projet. Quand on transforme des matières industriellement, on peut utiliser les verbes fabriquer et produire. Exemple. Ils font des jouets dans cette usine, ils fabriquent des jouets dans cette usine ou ils produisent des jouets dans cette usine. Construire quelque chose quand on parle, par exemple, d'une phrase ou d'un texte. Faites des phrases affirmatives avec ces verbes. Construisez des phrases affirmatives avec ces verbes. Dans le langage familier, le verbe faire est généralement employé dans les contextes suivants. Par exemple, pour parler d'un poids. Actuellement, ma fille fait 25 kg. Actuellement, ma fille pèse 25 kg en français courant. Lorsqu'on parle d'une maladie, on dit par exemple en français familier « Il y a trois mois, Jérémy a fait une dépression grave. » En français courant, on dira « Il y a trois mois, Jérémy a souffert d'une dépression grave. » Enfin, toujours dans le langage familier, dans le domaine touristique, on dit par exemple « L'an dernier, on a fait le Taj Mahal en Inde ». En français courant, on aura plutôt tendance à dire « L'an dernier, on a visité le Taj Mahal en Inde ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous mouah.